Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. La vidéo que vous allez voir maintenant a été réalisée par un professionnel de la vidéo. Euh, les cascades qui ont été effectuées dans cette vidéo ont été effectuées par un professionnel de la cascade de la vidéo. Ne refaites pas ça chez vous. La mécanique qui a été réalisée dans cette vidéo et l'aboutissement de cette mécanique a été fait par un non-professionnel de la mécanique bonne chance et bon courage bon après avoir vu des vidéos de moi en mécanique très satisfaisantes à regarder je vais vous montrer la réalité des choses aujourd'hui et pas de montage, pas de coupage allez c'est parti transfert de masse démontage d'un triangle facile il y a deux vis ici il y a une vis là bas au fond Bon là je suis en train de me Il y a une vis ici bon, -ce que vous voyez là parce que c'est pourri Quelle petite pourriture ce truc Voilà il y a une vis ici Une vis là-bas Et deux vis là pour le cinéma bloc C'est tout maintenant il faut sortir le triangle alors pour la vis ici il suffit de taper là sur la fusée légèrement légèrement taper ici sur la fusée et le triangle tombe par la vibration putain mais vous voyez rien putain c'est nul qu'elle est nulle cette caméra putain voilà voilà. il faut taper sur la fusée ici et le triangle tombe par vibration là c'est pareil il hein. faut taper sur le triangle qui tombe et là ça sort tout seul euh, C'est parti. Alors. Lisez. plat. On fait comme ça. Donc après. On peut aussi faire ça. On pense en mort. Dans cette dent -là. Bon, on en dégage ici. C'est pas compliqué, un tout petit coup et ça tombe. Encore un tout petit coup et ça tombe. ça fait le ici comme ça mmh. un tout petit coup ici et ça tombe un tout petit coup ici là on écarte un petit peu et ça tombe ouais, c'est la rotule que j'arrache pas la vis qui sort la vis c'est juste quand c'est dans un dans un cône hein, c'est tout Ça tombe. Je sais pas ce qu'il faut faire, c'est juste taper un tout petit coup ici, et ça, et ça tombe. faire c'est taper c'est taper juste un petit coup ici et là ça tombe non. ce qu'on peut faire c'est je sais pas taper un petit coup ici là, ça taper un tout petit coup ici et puis le triangle tombe le triangle sort tout seul sinon ça marche pas un, une pointe là sur la vis et taper un tout petit petit coup mais tout petit coup hein, pas trop fort parce que sinon après on, on casse la vis hein. un tout petit coup sur la vis et la vis se décoince elle sort avant ça on va mettre du dégrippant il est, pas là, il est parti sur la route là -bas. même le dégrippant se sauve un tout petit peu de dégrippant ici pour faire sortir la vis et c'est tout c'est pas sorti et ça tombe bon sinon ce qu'on peut faire c'est aussi taper la vis ici un tout petit coup pour la casser on va faire ça pas de pointeau, j'ai ça, tout petit coup, pas la casser, après et ça tombe, non, je ne marche pas dessus, je marche pas, je, ne marche pas. je mets à côté, pour un pointeau, j'ai pas de pointeau, on met comme ça, voilà, il y a un tout petit coup ici et ça tombe, Un tout petit coup ici voilà et là ça sort si ça marche pas vous pouvez toujours donner un tout petit coup ici là sur la fusée et là ça sort et là puis venir dans la réalité et un tout petit coup voilà et encore un parce que si ça tombe pas faut que deux coups Voilà. Si c'est pas sorti, on peut toujours donner un petit coup ici sur la vis, ou un petit coup sur la fusée, et ça sort tout seul. Compliqué. Pas compliqué. C'est pas compliqué. Et après, il y en a un deuxième à sortir. Pour l'instant, on en sort un. prend son temps. Ce qu'on peut faire, c'est donner un tout petit coup ici. Voilà, un tout petit coup ici. Pas là, parce que ici. À la place alors ici sinon avec une grosse masse ici voilà ça passe bien et ça tombe sinon ce qu'on peut faire c'est mettre un truc en dessous comme ça voilà enfoncer un petit peu un tout petit coup ici juste là. juste là un tout petit coup ici et voilà voilà enfin va enfin, c'est pas sorti mais, mais voilà quoi après donner un tout petit coup ici et ça tombe voilà c'est tout le transfert de masse je vais chercher un plateau. mais j'ai trouvé ça Ça le met comme ça capteur ABS, on s'en fout hein. sur les 330D ça sert à rien ça t'empêche de drifter on ne pas taper parce que ça marche pas on va aller chercher un pointeau Thank <laughs> you. ça tourne encore ben voilà. j'ai trouvé ça comme pointeau. on le met là voilà. et avec la place qui reste, on tape avec un marteau pour sortir la vis. Pas sorti, mais ça peut, ça peut sortir comme ça. On prend un plus gros marteau. On peut pas taper dessus parce qu'il n'y a pas de place. Bon, alors ce qu'on va faire plutôt, parce que sortir un triangle, ça va très très vite. Il suffit de dévisser le boulon là. Bon, maintenant il est mort, tout le monde est complet. Donc, il faut casser. Je peux plus passer la clé. Bon, c'est pas grave. Ne sortira plus voilà bon, autre chose j'ai envie de l'enlever ainsi ça on va l'enlever tout de suite parce que c'est les fêté et si ça tourne dans le vide tu ne peux plus l'enlever bon c'est pas compliqué là on est juste sur une petite un petit tuto comment enlever un triangle de 46 donc euh, 3 quatre boulons et le triangle sort non enfin il sort pas il faut taper aussi après il, après il sort alors ce qu'on peut faire on va retaper sur la fusée et grâce à la vibration, le triangle sort tout simplement, comme ceci. On marteau là, Et on tape avec un grand marteau ici. Voilà, tout simplement. une fois, juste une fois, voilà. pas plus. Et le triangle est sorti. Mais bon, si jamais il n'est pas sorti, vous pouvez recommencer une dizaine de fois, ou plus, ou beaucoup plus. Ou alors, on peut niquer sa mère à la vis, ici, en tapant dessus pour la tordre, faire vibrer le cône les deux côtés voilà, comme ça et comme ça oh, je pas ou alors comme ça avec ça oh, ça marche pas oh, ça marche pas ou alors comme ça ça marche pas non plus ça passe pas. ce peut faire c'est ce qu'on peut faire c'est c'est taper sur la vis comme ça Attends, je peux pas parce qu'il n'y a pas de place donc ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire c'est taper sur la fuselle c'est la meilleure solution ça. et on tape et ça se C'est bientôt sorti, ça sort tout seul, ça sort tout seul, ce n'est pas un live, c'est une vidéo réelle, sans montage, alors ce qu'on peut faire, C'est rien. Comment ça se fait que c'est coincé comme ça Bon, pff, ridex, je pense. Euh, la la réponse est ridex, ridex. Je pense que la matière dont est fait la vie, le, le cône là, la vis, la, la rotule, est en chewing gum de titane. Et euh, du coup, ça sera ramollit un petit peu avec le temps. Et du coup, ça colle. Ça colle. Ça colle Ça colle pas vraiment. C'est une façon de parler, ça colle. Parce que c'est pas collé. C'est juste. Je sais pas comment on dit, mais c'est pas collé. On prend le clou là. On prend la vis là. On prend un marteau on tape sur la vis Putain. et sur sa main parce que ça, sinon ça marche pas si tu tapes pas sur ta main voilà voilà voilà voilà ça c'était la vidéo comment retirer un triangle E46 euh, un truc de Ridex pour, euh, pour être plus précis. Et bon bah voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Allez, bon, bah, je vais me laver les yeux, il y a la transpiration qui me pique la gueule.